La vidéoscopie, c'est le moment préféré de la semaine, le vôtre sans doute. Le mien, certainement, quand je vois le logo de Combini. Sans plus tarder. Comme moi je m'endors comme un je vieux pas à 23h et qu'elle elle dort à 4h du matin, ça non, doit moi, envoyer pas du Insta. Et... Vous me connaissez sous le nom de Seth Gecko, mais aujourd'hui c'est Monsieur et Madame Salvadori sur Combini. Euh, alors, je suis désolé, Coco, je ne te connais pas, mais comme je pense que c'est réciproque, tu sauras ne pas m'en tenir euh, rigueur. Du coup, j'ignore ce que font ces personnes, et donc je me permets de deviner. Alors, euh, on imagine sans trop de difficulté que c'est un art, artiste, hein, même si désormais euh, l'artiste se qualifie plus par sa production artistique et par le temps passé sur les réseaux sociaux que par euh, son contenu artistique euh, réel. On ouais. imagine sans difficulté que c'est un rappeur, hein, euh, avec un physique comme ça euh, dopé, peu, plus que protéine, et là il est, il est quasiment dopé. Il faudrait demander à Marvel Fitness si on peut être comme ça au naturel, mais je pense que non. On pas hein, le gars, là. Naturel Oui, avec certainement un passif de, de repris de justice. Et puis, à côté, on a une mannequin euh, de type africaine, avec certainement une petite goutte de blanc ou de jaune dedans, donc un produit du métissage et on les imagine en couple puisqu'ils se présentent comme monsieur, monsieur. Et, et madame. Ah ouais Bah ouais, non. Bah un peu quand même. Moi, je dessine, chez je de la peinture. À la base, j'avais une amie qui m'avait demandé de, me, de lui faire un tableau barlou. Je ne connaissais pas du tout, J'écoute pas vraiment de rap. Quand je l'ai fait, bon, voilà. bon. bizarrement, quand j'allais sur YouTube et tout, euh, ça me proposait toujours des interviews de, de lui en fait. Oui, bon, oui alors euh, ma chérie, ce que tu appelles bizarre, en fait, ça s'appelle les algorithmes. C'est-à-dire que les réseaux étant entremêlés et partageant des informations qu'on appelle vos données personnelles, d'où l'importance des VPN, je commence à faire partie de ceux qui croient aux enregistrements audio. Il y a quelque temps, je réfutais l'idée qu'en parlant à côté d'un téléphone, les mots clés étaient perçus et donnaient lieu à des publicités. J'en ai eu la preuve. J'en ai eu la preuve chez des amis à Noël. Donc désormais, j'y crois. Donc il y a les requêtes de moteurs de recherche, il y a les mots prononcés, il y a les contenus regardés, il y a les publicités cli cliquées. Tout ça participe à vous fournir en lien de manière très individualisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez le device de quelqu'un d'autre, quelqu même un ami proche, et vous allez voir que vous ne reconnaîtrez quasiment pas l'Internet tellement les contenus suggérés seront différents, donc évidemment, il doit avoir composé ou chanté un morceau avec le mot-clé Barlou, et puis elle, forcément, euh, du coup, euh, elle a fait Barlou, il fait Barlou, et hop, euh, l'algorithme les a fait se, se rencontrer. Bon. Ah oui, alors, euh, c'est présenté comme un, un ersatz ou un remake de Les Amours. Vous savez, ce jeu de France 2, là, avec euh, Feu, l'animateur euh, licencié pour être un peu trop beau, fait un peu trop blanc et un peu trop mâle et un peu trop cisgenre, Tex, je crois, il s'appelait. Juste pour info, Tex n'est pas mort, mais il s'est fait virer de France 2 pour cette blague. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au bord noir Elle est terrible, celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois euh, qui était ce jeu où les, les couples devaient mesurer leur degré d'intimité à leur capacité à répondre à des oh, questions mutuelles. Et du coup, c'est un remake, hein, puisque Combini, comme souvent le progrès, en réalité, ne font que reprendre. Euh à leur compte, des concepts qui ont fait leur preuve, remet en scène une espèce de amour euh... Ouais. combiné en plus. Ouais, un combini. C'est grâce à celui ouais. combiné que... cest dire ah, il est intéressant ce gars. Ah oui, donc là, il a là, non seulement le passif judiciaire avec les marqueurs de la zonzon, mais il a également les gestes de racaille, c'est-à-dire la main vers le bas, le, le coude à l'extérieur, comme ça. Pour tous ceux qui penseraient euh, à tort que j'encule un petit peu les mouches sur ces sujets, demandez à un acteur. Quand il se laisse imbiber par un environnement et par un rôle, demandez-lui s'il ne change pas de façon de bouger. Et vous allez voir que c'est la première chose en réalité, parce que le timbre, on l'a, on peut difficilement truquer. Par contre, évidemment, on réécrit sa gestuelle. <musique> Donc après, ils lui ont dit non mais envoie lui le tableau en photo et tout. Enfin, elle sont envoyées avec le tableau. Mais moi, au lieu de commenter le tableau, j'ai... <rire> oui, alors c'est presque c'est presque touchant. Tellement euh, cette image est une complète, en fait, hein, salade tomate-oignon. Donc on a la métisse qui, au lieu d'être euh, I'm black and I'm proud, en fait, se blanchit au filtre. C'est-à-dire qu'en fait, elle est beaucoup plus caramel là qu'elle ne l'est dans la réalité. Elle est une fois et demie plus présente à, à l'écran que le tableau qui, qui, qui, qui est qui en fait quasiment qui, qui, qui, qui, qui, qui pas un tableau. Enfin c'est un tag avec euh, le, le décolleté évidemment avec le push-up, le, le maquillage totalement artificiel. Enfin tout est une invitation au stupre. Le tableau n'est qu'un prétexte et, et à la limite euh, le gars m'a l'air assez premier degré je pense pour arriver à s'en moquer et à le reconnaître. J'ai commenté la, la Picasso qui était là. fait non ah, c'était un très joli. Ah non non bah, j'ai dit qu'il était premier degré. Finalement il est même premier degré et demi puisqu'il se moque gentiment, gentiment d'elle avec le, le, le Picasso, le Pikachu. Mon intuition me dit que c'est plutôt une Picassiette qu'un Picasso. Euh, minois, que nous avons là. C'est cette obsession en fait, du sous-prolétariat de banlieue pour le fait de remplir l'espace. D'ailleurs, j'avais à l'époque l'un de mes employés en... C'est Gibril, on lui passe le, le bonjour, je crois qu'il s'est un petit peu radicalisé de, depuis. Je me rappelle un des premiers trucs qu'il apprenait à, à nos timides à l'époque quand j'avais des coachs. Je parle de 2005-2006 sur une très brève période. Euh, il, leur, il leur apprenait à prendre l'espace en fait. Manifestement, c'était quand tu venais des, des, des, des étages inférieurs des tours, c'est ton but en fait était en traversant la cour de prendre le plus d'espace possible. Donc il fallait vraiment s'élargir comme ça. Et on voit qu'en fait ils en gardent ça. Ils en gardent ça. L'observation circulaire, hein, c'est-à-dire ça, c'est les marqueurs de la racaille. C'est ça regarde tout le temps autour. On, on imagine que c'est pas sans lien avec les nombreuses balafres. Euh, J'ai l'impression que ces tatouages servent particulièrement à couvrir ces cicatrices. Hein, euh, Qu'on imagine euh, pas toutes avoir été euh, acquises à la défense de la nation à la guerre. L'armée de terre recrute 15 000 soldats. S'engager.fr On imagine plutôt en train de cambrioler chez Chanel. Donc après, bon, évidemment... Euh, Faudra pas forcément qu'elle vienne trop s'étonner si elle se retrouve dans la rubrique « fait divers euh, » pour couser blessures, un petit peu comme les compagnes de Moa Le Squal hein, qu'on avait traitées à l'époque. En même temps, euh, on sait qu'il y a une fascination pour, euh, pour la castagne hein, chez ces gens-là. Dis pas que je pète, mon fils l'a déjà dit. Ah merde Je suis un très bon serveur de cocktail. En fait, c'est un Patrick Sébastien de banlieue avec le crâne rasé. Cette femme m'évoque quelque chose que là je suis en train de préciser et que je vais vous dire dans quelques instants. Vous savez juste après quoi je vais vous le dire Mais Juste après quoi?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 c'est presque le plus lisse dans l'entretien. Celle qui est le plus pleine d'arrière-pensée, c'est elle. Et, et je vous avoue que dans la plupart des contextes, j'aurais plus peur d'elle que de lui. La vie, on m'a traité comme un petit prince. J'arrive à ce stage où c'est moi qui ai envie de reproduire les choses qu'on m'a faites. Et donc, tous les matins, elle a le droit à son, son petit verre de jus d'orange. Et je lui dis, c'est pas la chance qu'elle a. Là, quand même. Je fais très bien les croquis. Oui, alors là, en fait, euh, je ne sais pas trop quelle, euh, quelle réécriture. Exposte, il cherche à faire, mais enfin, t'as pas du tout l'habitus de quelqu'un qui a été gâté pourri par la vie et par ses parents. La preuve en est que dans ta même phrase, tu dis j'ai été gâté, après tu lui dis je t'apporte un jus d'orange, tu es gâté. Non, c'est bien la preuve que le jus d'orange t'a manqué. Enfin, euh, on attend toujours la valeur qu'elle lui apporte manifestement parce que lui, il a un, un certain capital notoriété, il a un certain capital physique, pas forcément un grand capital culturel, mais il a au moins deux des trois capitaux. Elle, à part la beauté, bon, que je reconnais objectivement, hein, bon, moi c'est pas mon genre, hein, je, je reconnais objectivement qu'elle est euh, tout à fait euh, adaptée au mannequinage, j'imagine, dans lequel elle doit faire carrière, donc c'est une très belle femme, point. Mon goût euh, là-dedans est totalement indifférent et je pense ne l'empêcherait pas de dormir. Euh, on se demande toujours qu'est-ce qu'elle apporte, parce que là, manifestement, niveau cuisine, ça se limite à euh, du jambon euh, leader price entre deux tranches de pain. Monsieur. Ah ouais. Est-ce que je suis un monsieur à croquer Oui, aussi. Ah, l'anastrophe. Oui, oui. Croque monsieur, monsieur à croquer. L'anastrophe la est la technique rhétorique euh, des, des moins doués, en fait. C'est-à-dire, euh, c'est une gymnastique mentale consistante à se demander tout le temps si on peut inverser les termes, comme par exemple, euh, j'avais toujours envie de dire à M6, mais enfin, et je l'ai dit plein de fois dans l'émission, mais ils ne me l'ont jamais laissé passer, comme leur question numéro 1 était toujours « Dans quel état d'esprit êtes-vous euh, à cette journée de, de, de, de, de l'aventure ou de l'émission ?» Moi je disais toujours, ben, état d'esprit, état d'esprit, j'ai l'esprit en mauvais état, voilà. L'anastrophe, c'est la, la punchline du pauvre en fait. Et du pauvre en rime, du pauvre en rythme, du pauvre en imagination. Il a changé cette gecko. il a rangé la Harley, le T Max, tout pour un VTT. On se fait des promenades en vélo. Autour de chez nous. Mm -hmm. Il y a des grands espaces verts. Ça nous permet de faire courir nos chiens. et euh... voilà, C'est un autre style de vie. C'est cool. Quand je suis arrivée sur Paris, c'est vrai qu'on allait beaucoup sur Paris. Paris même. Moi, j'ai l'habitude d'être vraiment à la campagne. Ça me choquait un peu. J'étais un peu... Euh... À le rond-point des champs. Ouais, euh... J'étais un peu... Pour les provinciaux, il est dur hein, ouais, celui-là. En VTT, euh... tu le fais ou pas celui-là Non. À part si j'ai envie de mourir. Oui, alors, euh, je ris toujours. Hein. Alors, parfois je ris noir, parfois je ris blanc, parfois je ris jaune, mais je ris toujours de, des reproches qui me sont régulièrement faits à savoir qui serais-je pour juger. En fait, je ne fais que prononcer les mots que vous pensez en silence. Quand vous regardez un contenu, vous jugez. Quand vous le regardez en famille ou entre amis, vous jugez, c'est souvent beaucoup plus sec que moi, beaucoup plus insultant, beaucoup plus injurieux, beaucoup moins nuancé, vous ne prenez pas toutes les précautions et toutes les circonvolutions que je prends, mais parce que ça n'est pas enregistré, vous vous en attitrez, vous vous en décernez le, le, le droit. Et moi, parce que c'est enregistré, je me poserai comme ça en procureur ou en juge. Je ne fais que filmer la réaction de quelqu'un de sain et construit l'esprit à un contenu. Voilà, ça c'est pour le versant euh, éthique. Pour le versant judiciaire, j'ai déjà expliqué dans une tribune, que je vous encourage d'ailleurs à signer si ça n'était pas encore fait, qu'il était tout à fait autorisé de reprendre un contenu même brandé, tagué ou euh, sans autorisation dans la mesure où on ne le diffuse pas tel quel mais où on le commente créant ainsi un contenu divers qui s'appuie sur le premier en y apportant une valeur ajoutée. On va voir si de la force il y en a vraiment pour tenir son, son, son mini arrêt. Mais... On n'a pas marre de rabaisser les autres. Donc arrêtez de me faire chier, hein, les haters et les Jean-Michel premier degré et les neneux et les turbo féministes. J'ai le droit à deux niveaux. J'ai le droit judiciaire de faire des vidéoscopies juridiques, pardon, et j'en ai le droit éthique au sens où je suis beaucoup plus doux, beaucoup plus amène et beaucoup plus nuancé dans mes appréciations que ne le sont les gens quand ils regardent dans leur fort intérieur. Ah oh, parmi forcément. Mais c'est plus raffiné, c'est un peu plus euh, grivois, un peu plus euh, graveleux. On a l'habitude, ça s'entend dans les textes. Voilà. Oui, ça s'entend que c'est un rappeur parce qu'il parle au son des mots. C'est-à-dire que grivois et graveleux ne sont pas parfaitement synonymes, mais en réalité, comme ce sont des gutturales, hein, le gr est une gutturale, eh bien, euh, il aurait pu en sortir trois ou quatre comme ça. Donc il aurait pu dire grivois, graveleux... Euh... Euh, « Grenache euh, »,« Gredin euh, »,« Grenade euh, »,« Grenaille euh, ». On entend à la composition un peu, un peu comme ça, pauvre, de l'auteur de, de, de, de musique de rap qui fonctionne par assonance et par allitération. Mais c'est mieux que rien. Hein. D'ailleurs, moi, j'aime bien les allitérations et les assonances, même quand elles sont un peu nulles. J'en mets plein dans mes articles. Si vous lisez, par exemple, mes articles de La Furia à haute voix, je vous invite à prendre une dizaine de lignes au hasard Allez lire à haute voix et vous entendrez les allitérations et les assonances que, qui peut-être vous auraient vous aurez échappé. Les affaires pleuvent et se ressemblent. Une jeune journaliste, à peine sortie de l'école et au-dessus de tout soupçon, se rend court -vêtu au domicile d'un ponte des médias, de l'entrepreneuriat ou de la finance, dans le but d'y recevoir un pli en tout bien, tout honneur et dans le respect du Seigneur. Sur place elle accepte un ou deux doigts de brandy quand le drame advient. Sous l'emprise de cet homme blanc quinquagénaire, terrassé par la masse de son gros ventre et de son peignoir en coton triple fil, elle ne trouve pas les mots pour s'opposer dignement à l'intromission du jambon dans le torchon. Stéphane Edouard pour La Furia. Donc je peux me moquer de quelqu'un tout en faisant la même chose. Hein. C'est ce qui s'appelle l'esprit d'autodérision. Mais encore une fois... Euh... Ça échappe un petit peu trop au QI à deux chiffres qui vit tu perds. C'est ce qu'elle aime. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, j'ai dit dans une chanson, te fais pas tatouer le blaze de ta... Mais Ndiaye, euh, Ndiaye si je ne m'abuse, c'est euh, Wolof, hein, c'est du Sénégal. Hein. Je suis pas Bernard Lugan. Ouais. Maintenant, si vous voulez voir l'Afrique, vous allez à Barbès Rochechoir. <rire> c'est pas, <rire> pas, pas, ouais. pas la peine de faire un long voyage. Vous avez l'Afrique sur place. Mais il me semble bien qu'Ndiaye euh... Les NDI, ils étaient en place hein, au, au, au Sénégal, voilà. C'est Car souvent, le tatouage sur plus longtemps que le mariage. Il est sur le PEC, c'est mmh. ça Ouais. J'étais en Italie et euh, j'avais des castings à faire. Malheureusement, j'ai raté mes castings. Et et il fallait que je trouve un pansement euh, voilà. pour colmater, la blessure. Ouais. Donc, il s'est fait tatouer pour égayer une personne attristée. Mmh. Écoutez, moi, je, je, je persiste à dire que deux amants ne sont jamais à égalité de niveau d'intérêt. Euh, celui qui est amoureux, c'est lui. Hein. Je ne sais pas dans un mois ou dans un an où ça, où ça en sera. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, celui qui fond, celui qui a envie de se lover, c'est lui. A contrario, le physique Gracile de Brindy, de la Amber Heard de la Nouvelle-Guinée, là à gauche, on, on, on l'imagine en train de se lover dans le mec, alors qu'en fait, c'est l'autre. Et il est raide de cette fille. On ne se fait pas tatouer les initiales ou le symbole ou la phrase de quelqu'un sans y être intimement attaché. C'est F, la chaîne, d'ailleurs. J'en sais, sais quelque chose, le symbole de la chaîne et du tatouage. Voilà. Pour colmater la blessure. Ouais. Vous voulez jouer avec un fou <rire> Tiens, voilà. Là, elle, elle a un sourire gêné en permanence. Elle a le sourire prélude à la fin de l'histoire. Quand votre partenaire vous fait honte, voilà. Je vous dis que cette histoire sent la fin et que celui qui courra derrière l'autre, c'est lui. Et je crains, au vu de ces nombreuses balafres, qu'il n'ait pas forcément la tenue, la résistance de ne pas exploser euh, si, elle le, euh, si elle le fait tourner trop en bourrique. Hein. Il ne faudrait pas que ce couple... Euh, de raison ou de passion ou de médias, ou les trois à la fois, euh, finissent par illustrer le, le célèbre proverbe de, de, de, de Vulpillère, l'homme tue et la femme rend fou. Plutôt la femme rend fou, puis l'homme tue. On avait l'impression de revivre un deuxième mariage à travers ce défilé qui était dans une église d'ailleurs. Mais c'est comme je dis, c'est bon, une sale excuse, c'est mon métier. Je vous le disais au début, un artiste aujourd'hui, quelqu'un qui passe 85 ou 90% de son temps créatif à communiquer sur les réseaux et à se mettre en, en scène dans des lieux généralement... Euh, spectaculaire. Je me dois de répondre à mes fans. Ouais, à chaque là, fois que là, tu, là, tu me là, dis c'est mon bon ouais. je regarde sur ton téléphone, Tu t'es pas en train de travailler. Non mais j'attends que ah, le message de je ne sais pas qui arrive, non, mais le on attend tous il a, ce fameux message. Le message s'il arrive, tu le vois dans deux heures, c'est pas grave. Et ça va, je regarde pas des meufs, c'est bon quand même. Mais comme Et moi je m'endors. prétérition Je ne regarde pas des meufs, ça veut dire je, je, je regarde des meufs puisqu'elle ne l'a pas questionné à ce sujet, C'est sorti seul. Bon, bah, qu'il profite des DM d'avance directe ou indirecte. Hein. Je veux dire, c'est la vie et je ne me ferai pas prude comme un protestant sur, sur ces choses-là. Voilà. Sachant que la règle, c'est que de toute façon, un homme connu n'a jamais autant d'invitations qu'une femme notoire. Un homme connu, on a un peu plus qu'une femme moyenne, mais une femme moyenne en a beaucoup plus qu'un homme inconnu. C'est ça la règle. Comme un je vieux pas à 23h et qu'elle, elle dort à 4h du matin, ça non, mais... Ah ben je suis content parce que ça me rassure de voir que ce type qui a l'air quadragénaire, hein, Détrompez-moi les monteurs, et eh bien comme moi, il a sommeil à 23h, voilà. Et est-ce la charge mentale Est-ce la décharge mentale C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les couples avec différence d'âge, c'est qu'il est très rare que quelqu'un qui a un taf, qui a des sociétés, qui a des responsabilités, qui a plus de 40 ans, ait envie de se faire un poker à minuit. Euh, sauf s'il bosse la nuit, mais généralement, il a, il a sommeil plus, plus tôt. Ah, mais... vois, un... non, non, toute non, la non, nuit, ou non, du non, YouTube, ou de l'ASMR, où j'entends des ouais, trucs chelous la nuit. Moi, je croyais qu'elle récitait des prières toutes les... Comment tu fais pour réciter des prières toute la nuit en fait, elle m'a appris un truc qui s'appelle le SMR. Moi, je suis complètement à côté de la plaque, les gars. Oui, tu, tu rates pas grand-chose, Seth. Hein, shopping Oh non, on va aller plus loin que ça. Moi, je dis, elle est... C'est froideur, le mot. celle elle est attirée par tout ce qui est... Euh... C'est super morbide. Elle prendrait un malin plaisir à regarder des vidéos où on dissèque des corps, par exemple. Mais comme elle a été attirée par la médecine, t'as fait <rire> des études <rire> de médecine Ouais. Je suis désolé, les enfants. Alors, évidemment que je ne pouvais pas deviner qu'elle avait une fascination pour la dissection mais si vous connaissez les gens si vous connaissez les les cœurs et les âmes vous sentez que euh, cette personne il en manque un des deux il en manque un des deux et que est prête à tout euh, ouais, ça serait plus ça mon plaisir coupable. Voilà. Bien vu, ah oui, c'est plus... Mais, <rire> ah ouais. mais ouais, c'est vrai que les... tout ce qui est morbide, je suis très attirée par ça. Et... Ça l'intéresse, ouais. ça, ça la branche à fond. Ouais, Et ouais. pour la petite anecdote, là j'ai des scarifications. Au lieu d'avoir peur quand l'opération se faisait, elle a dit passez-moi le scalpel, je vais essayer. C'est elle qui m'a découpé le visage, par exemple. Tu vois, là, elle n'a pas <rire> peur de ça. Déjà, elle fait peur, elle. Hein. Ça, euh... ouais, c'est extrêmement étrange. Prendrait un malin plaisir à regarder des vidéos où on dissèque des corps. Tout ce qui est morbide, très par ça. Euh, à tous les niveaux, hein, personnellement, psychologiquement, même anthropologiquement, la fascination des femmes pour la découpe des, des peaux est très très rare. Hein, dans toutes les, dans les ethnologues confirment, hein, dans toutes les études sérieuses, que le, la chasse et la découpe des peaux, c'est toujours masculin. Hein, les femmes recousent. Hein, euh, donc, une femme qui prend son plaisir à découper, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'inversé, de, de, hein, de, de, comme il le dit, de, de morbide. Bon, après, ça semble les faire kiffer. Et encore une fois, bon, moi qui suis-je pour juger hein, S'ils si ont un orgasme à se découper le, les chairs, ça. Ça le fait peur, elle, un peu, tu vois. Elle me dit, eh, peut-être découper une oreille pendant que tu dors. Je dis l'oreille pour pas dire autre chose. Bah, camarade, méfie-toi parce que. ton ton Stéphane, qui a pas mal d'expérience, de te dit qu'elle en est sans doute capable. Hein. Et ta force cobaye. physique te oh, servira ouais. pas à grand-chose. Pas le dernier. Ouh, comme elle l'a que kiffé à la fin. Tu es mon premier cobaye et pas le dernier. Eh bien, Maupassant avait Bel Ami, euh, Mankiewicz avait Eve, All About Eve. Eh bien là, on a la Nouvelle Eve. Ouh là là, ça fait beaucoup de références d'un coup, La Maupassant, Mankiewicz, le cabaret de la Nouvelle Eve de Paris. Et la Nouvelle ève est noire et elle s'appelle NDI. Dans quel camp êtes-vous La sentez-vous comme moi, pas comme moi C'est le moment de le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a distrait ou instruit, c'est le moment de le dire avec un pouce. Et si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, vous êtes près de 50% à consulter mes vidéos sans être abonné, sachez que un abonnement ne coûte rien et aide beaucoup la cause. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire.